Par amour, par amour, j'ai dû affronter le regard de ton père Par amour, j'ai même fait semblant de regarder la mer Tu dois sûrement te dire que c'était des paroles en l'air Par amour, j'ai appris à ne plus voir tes fourreaux Je suis pas d'accord mais je te laisse avoir le dernier mot Par amour, je t'ai montré ce que j'avais de plus beau Et je refuse de vivre à travers le regard des autres des autres, au par amour, j'étais prêt à donner même ce que je n'avais pas. Je sais que c'était toi depuis le départ, quand tu es loin de moi je me retrouverai pas. Je suis prêt à prendre des armes, moi j'ai su mes larmes, un éteindra la femme. Pas, si je sais pas, je sais depuis, depuis le débat. Je sais encore, je sais encore, je sais encore, je sais encore, mais je t'attends depuis longtemps. Ah, ah, ah par amour, j'ai totalement sorti de ma tête que tu étais. Tu loin devant nous, je ne regarderai pas derrière. C'est toi et moi en tête d'affiche toutes les banlieues. Les gens suis fier, ou oh, par amour. L'amour, je te ferai briller avec vous 100 millions. À côté de toi, il y a plus de 100 millions. Tu devenu mon centre d'attention. Tu es prêt à prendre les armes. La la, suprès, des la, la, la, la, la flamme. La flamme. We're Je te en Paramour par amour de par amour par amour par amour, paramour te Paramour amour, amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour, par amour